C'est C'est une piste cyclable, monsieur. monsieur. Ouais. Ouais. C'est encore plus putain toute la route là Putain on est au feu rouge là Allez-y, allez-y On prend sur la piste cyclable. Je sais. <t 'en> Il y a un 16 vélo non, mais vite, là. Il y a un sas vélo. Vous êtes Quand arrêté je sur. Suis arrêté feu, je suis arrêté au feu. Vous êtes arrêté sur mais le 16 vous vélo. Vous, voulez, là, vous, voulez tout vous êtes arrêté 2 de mètres trop loin Allez, là. Bon, bah, vous devez reculer de 2 mètres normalement. On passe notre vie à faire attention. Là. Bah moi aussi je passe ma vie. Moi c'est ma vie qui est en danger, c'est pas votre carrosserie. Bah il a aucun panneau qui me dit qu'il y a des travaux là hein. Ok.